Bonjour, bonjour tout le monde Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment nettoyer un tapis à fond. Je suis en train de le regarder là, le mien, il est vraiment crado. Du coup, je vais vous montrer, on va commencer. Euh, donc vous savez, j'ai deux enfants, donc forcément ça devient vite et ils sont en bas âge. Et donc, on va commencer par passer l'aspirateur en deux phases. Une première phase, je vais faire le nettoyage en surface avec le grand balai. Et après, je vais enlever et je vais mettre à genoux. Et je vais bien passer à la main avec l'embout. Le... Vous allez voir. Time stops when I'm falling for. Donc en général, euh, je passe deux fois le l'aspirateur en surface par semaine et puis une fois le week-end en profondeur avec ce fameux outil-là, euh, enfin juste l'embout là, où je le fais à la main pour vraiment enlever tous les cheveux. Et vous allez voir que je passe un peu dans tous les sens, des fois je fais même des cercles pour être sûr d'attraper le maximum de cheveux possible. Voilà, voilà, démonstration en image. L'avantage de cette technique, c'est qu'en grattant, on a déjà enlevé pas mal de tâches, on va dire, de, de trucs qui sont restés collés ou quoi, ben c'est déjà parti. Ou au moins, on a déjà fait une petite faille dans la tâche. Vous allez me dire, oui, mais moi, j'ai pas d'aspirateur, comment je fais On a notre aspirateur que depuis notre, ma deuxième grossesse. Et je vais vous montrer, j'utilisais soit. Une raclette comme on disait en français, donc je, enfin en Belgique, donc je vous mets la photo. Ou euh, depuis que je suis avec mon compagnon, on avait autre chose qu'on avait reçu de sa maman, c'est un balai de coiffeur. Je vais vous montrer en image comment je faisais avant. et Vous allez comprendre pourquoi je ne pouvais pas continuer enceinte. Donc si vous n'avez pas d'aspirateur, la première chose que vous allez faire c'est secouer votre tapis. Alors, maintenant qu'il est bien aspiré, on va s'occuper des tâches. Et bon, d'habitude, moi je m'amuse à le faire avec le lingot. C'est un savon détachant en bicarbonate, de l'eau chaude et ma petite brosse. Maintenant, pour les biens de cette vidéo, euh, j'ai cherché plusieurs façons de nettoyer des tapis. Et donc, je vais vous montrer ma façon. Mais il y a aussi une façon avec du vinaigre. Et il y a aussi une façon avec de l'eau et du liquide vaisselle et ensuite, euh, en général, ils s'amusent à mettre du bicarbonate de soude dessus. Euh, bah, c'est tout simplement pour enlever les odeurs et raviver les couleurs. Alors, il faut aussi humidifier un tout petit peu. Bon, perso, il y a un grand ciel bleu dehors, c'est ce que je suis en train de regarder. Il se peut que je le bouille un peu plus et que je le laisse sécher dehors comme je fais d'habitude. Euh, très franchement, au bout d'un jour, euh, le gondolé n'est plus gondolé et tout est de nouveau plat. A vous de voir si vous pouvez laisser sécher votre tapis dehors. Moi j'aime bien l'aérer, je suis allergique aux acariens donc j'aime bien l'aérer dehors et bien tout mouiller pour les enlever. Voilà. <musique> Donc voilà, euh, j'ai fait toutes les tâches. Euh, là j'attends que ça agisse un peu. Après je vais un petit peu rincer avec un microfibre. Euh, je ne vais pas le mettre au soleil parce que pour finir il est moins mouillé que d'habitude. Et euh, une fois que c'est un peu rincé, je mettrai le bicarbonate dessus. Et une fois que ça sera sec, je vais pouvoir passer aspirateur. Donc le bicarbonate va agir de désinfectant, antibactérien on va dire. Et quitter les, couleurs, euh, quitter les odeurs et raviver les couleurs. Je viens d'aspirer, il n'est pas encore totalement sec, donc ça va encore euh... venir. Mais voilà, alors vous allez peut-être me dire, mais Sophie tu fais ça tout le temps Non, je fais ça <rire> 3 à 4 fois par an, donc en général toutes les saisons. Si maintenant il y a une petite tache, j'essaie de l'enlever, mais quand ça s'accumule ou qu'il y a un accident à la fin, j'en ai marre, très franchement. Et souvent je ne vois pas quand les tâches se font, parce que bon, je suis en train de faire à manger ou quoi, et mes enfants sont en train de manger l'apéro ou j'en sais rien. Donc voilà, parfois, il y a des traces de marqueurs aussi, donc bon. Voilà, voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Et n'hésitez pas à me le montrer en faisant un, un thumbs up, un j'aime. Et commenter si vous voulez d'autres vidéos de ce genre. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao